Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment nettoyer une buse hexagonale pour une imprimante 3D en quatre étapes. Débourrage, démontage, débouchage et remontage. Première étape, débourrage de la tête hexagonale. Pour cela, allumez votre imprimante 3D à partir de votre logiciel répertiaire ou directement à partir de votre écran, préchauffez la tête et mettre la température à 200 degrés. Quand la température est atteinte, introduire le fil PLA à l'intérieur de la buse, de façon à remplir toute la cavité. Pour vérifier que la buse est bien remplie, un petit filament fondu ressort de son extrémité. Éteindre la machine et attendre que la température redescende. Quand la température ambiante est atteinte, remettre la buse sous tension et relever sa température entre 65 et 70 degrés, de façon à ce que le filament rentre dans sa transition vitreuse et puisse ramener toutes les impuretés qui s'étaient collées à l'eau. Lorsque la température est atteinte, retirez le filament. Procédons au démontage de la buse, déclipser la connectique, dévisser le support de la buse, Procédons au démontage des différentes parties de la buse. Dévissez la petite vis à l'aide de votre clé à laine. Enlevez la protection en caoutchouc. Démontez la thermistance du bloc de chauffe. Toutes les autres parties seront démontées en ayant au préalablement chauffé les différentes pièces de façon à ne pas abîmer les différents pas de vis. dévisser la buse en utilisant la bonne clé plate, puis dévissez le tube central. Faites attention à ne pas vous brûler. ma buse est bien bouchée. le corps de chauffe de façon à enlever le maximum de fil PLA fondu. Rechauffer si cela devient trop compliqué. Après avoir nettoyé le corps de chauffe, plongez-le dans le verre afin d'enlever toutes les impuretés. Vérifiez que votre buse a été correctement nettoyée en essayant de voir au travers du petit trou. Si cela n'est pas correctement réalisé, reproduire la même opération en chauffant la buse, la renettoyer et la replonger dans l'eau. Maintenant que tous les éléments sont bien nettoyés, procédez au remontage. Buse sur le corps de chauffe. Utilisez la clé plate pour bien resserrer le corps de chauffe. La buse sur le corps de chauffe. Il ne doit plus y avoir d'espace entre la buse et le corps de chauffe. Remontez le dissipateur sur le corps de chauffe. Et terminez le serrage de celui-ci à l'aide de la clé hexagonale ou d'une pince que vous avez dans votre, votre atelier, De façon à ne pas dessouder quand celui-ci est remonté remonté Caoutchouc, la cartouche chauffante, la thermistance, et venez bloquer l'ensemble à l'aide de la petite vis Votre tête hexagonale est prête à être remontée sur votre imprimante 3D. Donc, votre tête d'impression est maintenant prête à, à être utilisée. Avant de commencer à imprimer votre première pièce, n'oubliez pas de réétalonner la tête. Et puis, bonne impression! À bientôt!